Oui, bonjour. Moi, je vais vous expliquer brièvement comment euh, faire la gestion du site web euh, avec Elementor. Donc ici, le site web a été créé avec Elementor et euh, la majorité des textes, donc, donc, en ce qui concerne les pages, il faudrait faire la modification avec Elementor. En ce qui concerne le contenu, c'est directement dans l'éditeur texte. Donc, Et c'est très important déjà, euh, avant même de commencer, de, de rappeler que si, par exemple, vous voulez gérer les pages, il ne il faudrait pas faire la modification avec Éditeur, sinon vous allez détruire complètement la structure et le design qu'on a, qu a fait. Donc maintenant pour la gestion des pages, vous allez tout simplement cliquer sur l'onglet Pages et vous allez voir toutes les pages que, qui sont euh, sur le site ici. Et il faudrait cliquer sur euh, Modifier avec Elementor à ces niveaux. Et ça vous renvoie vers, euh, vers un éditeur. Donc c'est vraiment, vraiment très simple. L'idée c'est de faire la modification directement à partir de l'écran. Donc par exemple, si vous voulez faire de la modification des photos, il faudrait tout simplement cliquer sur la photo et changer et mettre une nouvelle photo. Par exemple, je peux mettre ça par exemple, et je peux mettre ici, ou bien euh, n'importe quelle autre photo. Donc euh, par exemple ça. Et une fois que vous avez finalisé, finalisé les, les modifications, pareil avec le texte, si éventuellement vous vous rendez compte que le texte, il y a des choses à modifier, vous pouvez modifier directement là. Et une fois que c'est fini, vous allez cliquer sur mettre à jour. Euh, et c'est pareil pour toutes les autres pages qui sont sur le site web. Donc, lorsque vous allez, euh, si je vais par exemple sur, euh, si je fais les modifications sur la page d'accueil, ce sera le même, le, le même processus. Il faut cliquer sur modifier avec Elementor. Et ensuite, euh, vous serez redirigé vers le panneau de, le, vers, vers l'éditeur d'Elementor et vous pouvez tout simplement euh, modifier les textes euh, qui sont là. Euh, donc, par exemple modifier les textes, les photos cliquez sur le bouton et vous avez remarqué à ce niveau par exemple dans le cas de ce bouton-ci euh, il y a le, le titre qui est le, le texte qui se trouve là en savoir plus le lien qui est ici euh, et ici particulièrement euh, il faudrait cliquer ici et avant, au niveau de Oui, donc Ici, il y a le texte. Il y a tous ces textes-là, les boutons qui sont ici, qu'il faudrait modifier. Et aussi, bon, quoi qu'il en, qu en soit, je pense pas que vous aurez besoin de toucher tout ce qui a trait à, à la structure d'ici. Donc, ce serait vraiment beaucoup plus modifier les textes et faire des révisions s'il y a lieu. Euh, donc, ça, c'est vraiment euh, comment faire la modification au niveau des, des textes d'Elementor. Maintenant, s'il faut modifier le contenu, euh, il faudrait aller euh, dans l'onglet Articles, et dans l'onglet Articles, vous allez voir la liste de tous les articles qu'on a publiés. Donc, dans ce cas particulièrement, je vais voir, euh, je, si je veux modifier ce texte-ci, je vais cliquer sur Modifier, et je modifie le texte directement à partir d'ici. Donc contrairement aux, aux pages, euh, les articles, vous allez les modifier directement à partir de l'éditeur. Donc par exemple, si je veux ajouter euh, du texte pour cet article à Dieu les infections bactériennes, et je clique ici je vais, je vais chercher l'éditeur classique et à ce niveau je dois mettre mon texte à ce niveau donc euh, je ne sais pas si j'ai je vais regarder si euh, je regarde euh, le contenu qui, qui allait avec cette partie ici c'était euh, apposter euh, file euh, contenu le contenu du site ok dans le contenu qui allait avec ça a dû à les infections bactériennes et fongiques des, dans, les, dans, les plantes, dans nos plantations camerounaises. c'était au niveau de l'interview Ok, oui, c'était euh, dans Innovation et Publication. Donc là, je vais tout simplement copier euh, le texte qui, qui est là. Mais comme je l'ai dit tantôt, le texte n'est pas formaté pour, euh, pour, les... Le texte pour les sites web. Donc, il faudrait vraiment prendre le temps de revoir ces textes-là avant de, de les mettre. Et maintenant, par rapport aux vidéos, euh, tout ce que vous avez besoin pour les vidéos, c'est tout simplement prendre le, le, euh, la clé la clé YouTube, donc, la clé ID de, de YouTube pour être en mesure de, euh, de, de, de l'ajouter à ce niveau, donc c est, c est, on va, va l'ajouter là et quand vous allez finaliser avec la modification donc bon, éventuellement vous allez écrire le texte, vous allez écrire le texte selon vraiment le besoin, bon, et un peu essayer d'élaborer un peu plus pour que ce soit beaucoup plus adapté pour le web et après vous allez cliquer sur mettre à jour donc c'est si mettre à jour, je vais cliquer ici le texte se trouve en bas Bon, éventuellement, si le texte est beaucoup plus long, ça va, ça va paraître beaucoup plus long que, que ça. Euh, bon, en gros, ça c'est plus ou moins euh, ce que vous avez besoin pour modifier les textes présentement. Euh, si vous avez des questions, c'est un plaisir vraiment de les répondre. Mais, mais en gros, il y a, deux, il y a une, autre, une autre approche pour modifier le texte avec Elementor, c'est d'aller directement sur la page. Donc, vous pouvez cliquer sur, par exemple, « Contactez-nous ». Supposons que vous voulez modifier les informations de « Contactez-nous vous ». Vous allez cliquer sur « Modifier avec Elementor ». Et ça, vous redirigez euh, directement vers, vers le contenu. Vous pouvez cliquer là-dessus, faire la modification que vous avez besoin de faire. Et ensuite, vous allez cliquer sur, sur « sauvegarder. Ok, bon, je pense que, je ne sais pas si c'est clair, mais quoi qu'il en soit, si vous avez des questions, vous pouvez poser et ce sera un plaisir de vous de voir avec vous. Merci.